Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet autour du marketing relationnel, marketing de réseau ou MLM, multi-level marketing. Vous le savez maintenant, ces trois termes veulent dire exactement la même chose. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une idée reçue mais qui est quelque part un petit peu fondée parce qu'elle existe dans certaines compagnies de marketing de réseau. C'est le fait que pour être actif en tant que représentant dans une compagnie, eh bien, on doit consommer énormément de produits et qu'au final, on dépense plus d'argent que ce qu'on en gagne et puis surtout, à un moment donné, on a les stocks qui qui s'empile dans le garage parce qu'on ne sait plus quoi faire de tous ces produits. Alors c'est vrai parce que nous ça nous est arrivé dans une compagnie de marketing de réseau il y a quelques années, une compagnie qui avait un seul produit, enfin ils avaient un produit qui était dérivé en plusieurs produits, mais le produit qu'on devait prendre régulièrement, à savoir tous les mois, c'était toujours le même, en dans une certaine quantité, c'était une somme d'argent, et comme on développait pas trop, on n'en vendait pas et on recrutait pas, et bien effectivement on dépensait plus que ce qu'on gagnait, et quand on avait fini de nous-mêmes se soigner avec ce produit et qu'on arrêtait d'en consommer, ben, ça s'empilait dans le garage et j'en ai retrouvé il n'y a encore pas longtemps et c'était une histoire qui date d'il y a 12 ans. Donc maintenant, ça c'est vrai pour certaines compagnies de marketing relationnel, pour la nôtre, euh, alors sachez qu'on a l'obligation de consommer pour rester actif en tant que représentant. Mais cette obligation, ça me gêne un petit peu de dire obligation parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, si je suis représentant dans une compagnie de marketing relationnel autour des produits bien-être et santé, parce que je suis moi-même consommateur de ces produits. En ce moment, date à laquelle je tourne, au moment où je tourne cette vidéo, eh c'est la période des allergies dans le sud de la France et puis un petit peu partout, puisque les pollens sont là. Et eh bien j'arrive à calmer, euh, voire même éliminer mes crises d'allergie grâce à des compléments alimentaires que je prends et que je prends où Dans la gamme de ma compagnie et c'est bien normal donc qu'est ce que je fais je vais en parler autour de moi comme je vous ai expliqué on est les premiers à recommander les produits qu'on aime consommer euh, et qui nous font du bien on a notre gourde qui filtre l'eau etc etc je vais pas vous faire le détail de la gamme c'est pas du tout le but ici l'avantage dans une compagnie comme la nôtre où on a accès à une gamme très très large et où on a euh, beaucoup de gens que ça peut intéresser parce que en finale une gourde qui filtre l'eau qui est ce que ça ne peut pas intéresser Nous, nos enfants ils ont chacun leur gourde euh, Renforcer ses défenses immunitaires, qui est ce que ça ne peut pas intéresser euh, Avoir un shampoing qui... Bon, vous m'avez compris, le shampoing peut être intéressant aussi, le gel douche, etc., etc. Bref, tout ça, ça intéresse beaucoup de gens. Et donc, nous-mêmes qui consommons des produits régulièrement, bah, on n'a aucun souci parce que la compagnie nous permet de varier ce qu'on prend tous les mois. Et ça, c'est intéressant parce que je prends exactement ce dont j'ai besoin. Quand j'ai pris suffisamment de compléments alimentaires parce que euh, la période des allergies est terminée et je veux axer ma consommation sur autre chose, eh ben, je prends autre chose, il n'y a aucun souci. Et donc, il n'y a rien qui s'accumule. Et puis, je vais rajouter quelque chose, mais ça, c'est une spécificité de notre plan de rémunération. C'est que je ne suis pas non plus obligé de m'activer tous les mois avec ma propre consommation, je peux aussi me servir de la consommation de mes clients pour arriver à me réactiver. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais bon, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais notre plan de rémunération a été élu cinq fois d'affilée, sur cinq années d'affilée, par un organisme indépendant, meilleur plan de rémunération de tous les marketing du réseau, et c'est pas pour rien. Donc, je vous laisse encore une fois, comme d'habitude, cette vidéo est un petit peu courte, mais je vous laisse encore une fois. Me laisser des commentaires et des, me poser des questions si vous avez besoin. Ça sera avec grand plaisir que euh, j'y répondrai. Donc encore une fois, oui, c'est possible que vous soyez tombé sur des compagnies de marketing de réseau qui vous demandaient de consommer énormément et que vous ne sachiez plus quoi faire des produits. Mais en tout cas, dans notre compagnie, ce n'est pas du tout le cas. Je vous souhaite une belle continuation, une belle fin de journée et à bientôt. Bye bye